Good morning, allez, Iden, et les suisses aujourd'hui. Les louis mat' avra mort de Rayben David, Ben Fortuna Mazal Fritna, Richard. Aaron, Ben Fortuna Mazal Fritna, et toi, Batester, si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Michel, contactez-vous 5 minutes éternelles. Nous étudions Massacre, tout votre péricule d'Alef Michelin d'Alef Almana, chez Haïtak Tubata, Matayim, Omahra, Chavez Mane, Bé Matayim, O, Chavez Matayim, Bé Mane, Mitka Blak Tubata, Haïtak Tubata Mane, ומחרה שברמانيו ודינר במנה מחרה בתל אפילו הוא אומר את אחזיר את הדינר לירושלים מחורה בתל amen שמות מנגים אני אומר לעולם מחורה כהיום עד שתהה שם קדש שתשאיר בסדבת תישר קבינ ובקנאבו תרחיקו עכתי ברבי אקיבה בתרובה איתי כתוב את ארבעה מאות זוז ומחרה Traduit directement Almanache Ktubata Mataim. On avait une veuve qui avait une Ktuba, qui a un droit de le vendre à Matayim, à 212. On parle d'une veuve et pas d'une divorcée, parce que la divorcée, elle doit vendre en se concernant avec le Beddin. Donc c'est le ben qui s'occupe de vendre. Là, on parle d'une veuve qui a le droit de prêter. Chachamim, elle a le droit de vendre la pour. Euh, de vendre les biens du mari pour récupérer cette Ktuva. Peut-être que j'aurais dû faire une petite introduction. Ouais, très succinctement, lorsque le mari décède, il s'est engagé que la femme, pour qu'elle aille refaire sa vie, il lui donne une certaine somme qu'elle prendra des biens du mari. D'accord Expliquer, tant qu'elle veut, elle peut rester vivre sur le compte du mari. Du, de son mari et des femmes, mais dès qu'elle décide maintenant d'aller refaire sa vie, alors on va lui donner la somme que le mari s'est engagé. On a l'exemple de 200 000 chez elle. Il va Elle va faire, un, faire une saisie, elle va aller vendre les biens. Maintenant, on va s'intéresser à qu'elle va aller vendre les biens du mari pour récupérer ça que tout va, mais en vendant soit trop cher, soit pas assez cher, en fait. Et la question est de savoir à qui joue l'intérêt, qui, qui va prendre l'avantage. Almanach Une femme elle avait un son reste engagé à le donner 200, 212. Un marche avait mané même matayim. ce qu'elle a fait, elle était très, euh, comment dire, elle très roule très, très douée en, en vente, baratineuse. Elle a réussi à prendre un petit champ de 112, elle la vendu elle le vend 200. À qui profite le, le, le supplément? Est-ce que c'est pour elle vous, direz, vous, vous me donnez encore vous me donnez encore 200, j'ai pris que 100, j'ai réussi à tirer 200, c'est mon problème à moi, c'est pas le vôtre, ou pas. On va lui dire non, on s'est engagé, lorsque tu vends, tu vends notre bien pour 200, donc c'est nous qui avons gagné les 200 finalement. Et de même inversement aussi, ou encore, Chavez Mané, elle est partie vendre, elle a pris un champ qui coûtait 200, et elle l'a vendu à 100, elle a, pris, elle a vendu à plus bas prix. Dans les deux cas de figure, black de black et arsuzak peu elle ne peut plus rien avec elle. Et on explique pourquoi. Il une Alakha, d'abord, qui, qui va sûrement choquer certains, mais il faut savoir qu'elle existe. Ce livre-là, il est à moi. Il coûte 50. Je vous dis, tiens, va me le vendre au marché. Va trouver un acheteur qui me l'achète. On précise un de plus. Vous allez, vous allez réussir à le... Ouais, vendre le 50. Ouais. Tire-moi 50. Il va vous partir maintenant au marché, vous allez le vendre à 100. Ben, le, tout ce que vous avez vendu, c'est pour moi. Quoi les balles à les à haute C'est moi qui suis le propriétaire de ce livre, sauf si on n'a pas une condition. Mais tant qu'on n'a pas de condition, l'argent qu'on vous a donné, c'est en contrepartie du livre. Le livre, il m'appartient, il ne vous appartient pas. Vous ne pouvez pas dire non, mais de toute façon, tu étais prêt à le vendre à 50. Je te retrouver avec quelqu'un un commerçant qui m'a fait un coup comme ça, il a, a, a voulu me prendre. Pour... Peu importe, mais en tout cas, d'accord, ça ne marche pas comme ça. C'est mon bien, il coûte 50. L'argent qui qu arrive, c'est vrai qu'il coûte que 50 mais la contrepartie qu'on donne, on le donne en contrepartie du livre, on ne fait pas de cadeau. Si, toutefois, c'est partenariat rapporté dans le partenariat, si toutefois le vendeur a décidé de donner 50, mais de rajouter encore 20, alors là, ça va, il y aura une certaine discussion, il y aura une marque sur ça, dans les, dans les post-qu'ils, là, ça, ça va être, puisque étant donné que le livre il a un prix fixe, donc il a donné 50 pour lui, il faut qu'il a rajouté 20, il a voulu faire cadeau, parce qu'il était très joyeux d'avoir trouvé le livre qu'il aimait tellement. Donc, alors là, il y a un qu'on va faire moitié aussi entre l'acheteur et le entre le vendeur et le, et le chaliard, Mais dans la mesure où le prix, il n'a pas un prix fixe forcément à 50 ou. Ouais, ça existe aussi de le vendre à 100 et il a décidé de donner 100, alors ça me revient de l'autre, du propriétaire. D'accord Et c'est ce qui se passe avec la femme, elle a pris un champ qui valait 100, c'est vrai, mais les prix des champs, c'est jamais fixe, elle on a les cacaotes, euh, les, les prix, les prix d'une maison à l'autre, ça, ça varie on, selon ce on attache attaché à elle ou pas. Donc dans ce cas-là, elle t'a pris un truc de sang, t'as certes marchandé très bien. T'as fait tout un beau, une belle déballe, un beau baratin pour vendre le champ qui coûte 100 à 200. Mais finalement, il a payé en contrepartie du champ, c'est l'argent des Et les utilise cet argent pour te le payer à toi, là, D'accord Et inversement, si elle a pris un champ qui coûtait 200, alors les on vont nous dire, mais non, t'as laissé un champ qui coûtait 200, t'as décidé de le brader, c'est ton problème à toi dont tu as laissé à disposition de 200, c'est toi qui l'as vendu. Nouveau cas de figure maintenant, c'est Etak Bata Mané. Elle avait une touche de 100, uniquement, un mané, un mané c'est 100. Au je savais, Mané Védinard, mais Mané, elle est partie, elle a partie prendre un champ plus grand, qui coûtait un mané et un dinar, et elle l'a vendu à 100. Alors là, on va dire mikhra Batel. Toute la vente qu'elle a fait, elle est annulée. C'est-à-dire en fait, je reprends. On avait un... Je devais lui... Les itomies, les, les a lui laisser 100 à disposition. Prenez 100 000 si vous voulez. Elle est partie prendre un champ qui, qui était plus grand, qui faisait 110. Elle l'a vendu en guise de 100. Là, on va pas... Alors là, elle a puisqu'elle est partie prendre un champ qui n'avait aucun de droit de le prendre en état, et que c'est une seule vente, elle a partie prendre un champ qui n'avait pas le droit de le prendre pour aller le vendre, parce qu'il coûte 110. Elle pouvait prendre un champ plus petit. Après, si elle le vend moins cher, plus cher... C'est le cas précédent de la Mishnah. Mais prendre tel champ qui coûtait 110, elle n'a aucun droit de le faire. Donc, Et c'était une seule vente, toute cette vente s'annule. Ok mikha batel, sa vente s'annule. Et mieux que ça, au meret et même si elle dit, vous savez quoi C'est quoi le problème C'est que vous aurez dû tirer 110 sur ça, et que j'ai tiré que 100. Et, mais de toute façon, les 100, vous me le devez. Alors quoi Le problème c'est quoi Qu'il vous manque 10 Tiens 10, malgré tout. « Afilouam et a dinar le Yorchin »« Je vais rendre le dinar supplémentaire, je vais le rendre au yorshin, aux, aux héritiers, tout ce, malgré tout, sa vente s'annule, parce que elle n'avait pas, il faut bien comprendre, c'est quelque hein, chose de très important, c'est que la vente qu'elle vend ici, c'est une vente, en contrepartie de, de, de, de l'argent qu'elle reçoit, et cette vente-là, elle n'a pas le droit de le faire, elle n'a pas le de le faire. C'est comme si vous, vous venez vendre, prenez ma maison, vous la vendez à quelqu'un d'autre. Je vous ai rien demandé. Vous n'avez pas le droit de le faire. Même si vous avez peut-être le droit de vendre une certaine chambre de ma maison. Mais pas toute ma maison. Et vous avez vendu toute ma maison. Toute ma maison, c'est pas une chambre plus une chambre plus une chambre. C'est ma maison. Et vous n'avez pas le droit de la vendre. D'accord C'est le principe. Mais sur ça, on a Rabbi Shimon qui vient... On va avoir deux points importants. Rabbi Shimon avec une marque loquette, Rabbi Shimon une Et à la fin de la Mishnah, un point important On va tout découvrir en même temps. Rabbi Shimon mais Rabbi Shimon dit non. Si elle a vendu le champ de 100 pour là, il y avait 100 plus un petit peu, un dinar, la vente qu'elle a faite, elle est maintenue. Je dis d'abord, peut-être, à aura succinctement l'idée de Rabbi Shimon. C'est de me dire que, si elle, ça dépend. Si, au lieu de prendre un champ qui coûte 100, elle a, vendu, elle a pris un champ qui coûtait 200, hein, alors c'est sûr, la vente s'annule. Mais toutefois, chaque chose a un minimum requis pour être appelée telle qu'elle. Soit, un champ, il, y a un, il faut qu'il ait une taille de minimum ce qu'on appelle un tisha-cavine de quoi semer une quantité de neuf caves. D'accord Une certaine mesure. Gina, elle doit avoir moins un Si c'est un verger, il doit avoir un 8 caves. Rabbi, il que ça fait, peut-être, Rova, cave. Il y a un chion minimal. Alors maintenant, elle, elle prend un champ qui est censé coûter. Elle doit prendre 100. Si elle prend un champ qui coûte 105, avec les 5 supplémentaires, ça n'a pas encore une valeur de champ. Si elle le vend, c'est considéré comme une seule vente, qu'elle avait le droit de vendre, elle devra rendre le supplément, il me semble. Je ne l'ai plus vu cette fois-ci. Mais en tout, cas, en tout cas, la vente, elle est maintenue parce qu'elle n'a pas vendu. Pour dire qu'elle qu a fait une vente erronée, il faut dire qu'elle a vendu deux champs. En plus du champ de 100, elle a vendu 100 et encore un supplément, qui était un deuxième champ, on va pas mentir. Mais c'était c'était un champ plus une petite parcelle supplémentaire, ça n'a pas un statut de champ. Ben, c'est considéré qu'elle avait le droit finalement de le vendre et elle donnera le supplément manquant. D'accord c'est ce qu'il nous, ce nous dit. Réellement, sa vente est maintenue jusqu'à ce qu'elle y ait là-bas. De quoi laisser un champ de 9 caves ou encore un verger une taille de demi cave. Donc, es Rabbi Akiva, Rova, ou t'es bien Rabia Akiva, hein, Betrova, ou encore, selon Rabia va, un Betrova cave, un quart de cave, qui est quand même une quantité supplémentaire. C'est-à-dire, tu as le droit de vendre un verger, tu as le droit de vendre une. Mais. Et, mais, mais pas deux. Mais si tu as laissé une gym, t'as pris une petite parcelle en plus et tu l'as vendue, la vente, elle est quand même maintenue. Autre cas de figure maintenant. Tubata, arba meot, zouz. Elle avait une tova qu'elle devait prendre normalement 400 zouz. Alors attention, vous vous rappelez ce qu'on a dit. Si elle prend une parcelle. Qu'elle a le droit de saisir et qu'elle la vend plus cher, moins cher, ça vient pour les tomimes. Mais si elle prend une parcelle plus grande que ce qu'elle avait le droit de prendre, tout s'annule. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'elle a pris, en fait, 4 parcelles. La elle ne parle que de 3, mais réellement, il y a une quatrième. Elle devait prendre 412. Ce qu'elle a fait, c'est qu'elle a pris d'abord un petit champ de 112, elle a vendu. Elle a vendu un premier à un mané. Et l'autre, elle a vendu à un mané. Elle a le droit de vendre pour le moment, elle n'a rien fait de mal. Il y un troisième aussi, elle a vendu pour un mané. Elle arrive pour le dernier, elle prend un champ qui fait, il a fait mané un champ qui coûte plus que le 100 restant. Elle a pris 105. Que Shahamim nous la vente. Maintenant, là, on a, elle annule la vente de quoi Juste du dernier des 105 ou de tout Et eh Madame ben, la Michelle va me dire quoi Il a fait mané vedina, Chez juste le dernier, la dernière vente elle-même s'annule parce que là, elle n'avait pas le droit de prendre en dernier le, pour le dernier champ un champ de 105. Tandis que Vachel Kulan, Mikhan Kayam, mais pour tous les autres, la vente elle est maintenue, parce que cette fois-ci, c'est pas qu'elle a vendu un énorme champ qui coûtait 405 au lieu de 400, elle a vendu un champ de 100, elle avait le droit, un champ de 100, elle avait le droit, un champ de 100, elle, avait le, droit, champ de 100, elle avait le droit, un champ de 105, elle avait plus le droit, toute la vente s'annule là-bas pour le dernier, mais pas pour le reste, d'accord C'est tout pour aujourd'hui, je souhaite une journée pleine de la ça.